Parmi les motivations identitaires d'origine socio-culturelle, la première place revient aux représentations de stéréotypes, c'est-à-dire aux propriétés et aux dispositions des individus qui sont perçus comme étant caractéristiques du groupe social dont ils font partie. Les stéréotypes sociaux influencent le sens de soi dans leur domaine d'application, tels les compétences en lecture, en mathématiques, en art, le potentiel intellectuel, etc. Soit pour leur valeur positive de confirmation de succès probable, soit comme une menace d'échouer. Or, les stéréotypes sociaux sont de mauvais prédicteurs parce que l'origine socioculturelle n'est pas le seul facteur de la réussite. Ce qui en décide aussi, c'est la représentation de l'origine sociale, son influence sur la motivation et sur l'effort. Pourquoi les stéréotypes sociaux tendent-ils à jouer un grand rôle à l'école Parce que l'école est un lieu où se rencontrent quotidiennement des garçons et des filles de diverses origines socioculturelles, où chacun est incertain de réussir dans des apprentissages nouveaux et où chacun se compare en permanence aux autres. L'enseignant, lui aussi, effectue des comparaisons entre les élèves. Il les classe mentalement, au regard des attendus institutionnels, voire met inconsciemment en rapport les résultats des élèves avec leur origine sociale. Comme l'ont montré de nombreux travaux expérimentaux, les stéréotypes sont automatiquement activés et appliqués dans de nombreuses micro-décisions qui doivent être prises à chaque instant. La plupart de ces micro-décisions semblent sans importance, comme donner la parole aux élèves en fonction de leurs aptitudes, mieux tolérer l'hyperactivité des garçons que celle des filles, rendre certains élèves plus visibles dans leurs compétences, ou énoncer les notes publiquement. Mais ce sont de puissants activateurs de stéréotypes sociaux qui vont profondément influencer l'image de soi et la motivation d'apprendre. Nous allons le voir, en distinguant le cas des stéréotypes de genre et des stéréotypes socio-économiques.